Bonjour, je m'appelle Julien Ben et je suis responsable des opérations pour Mise en Cils en France et en Europe. Euh, mise en Cils, c'est une société familiale qui a été créée par mon père il y a maintenant 15 ans. Euh, on est spécialisé pour les professionnels dans les soins en esthétique, euh, par exemple en extension de cils ou en rehaussement de cils, pour lesquels maintenant on est la référence dans le métier. C'est aussi des produits qui sont directement pour les consommateurs et également pour les professionnels, euh, partant par exemple du démaquillant au mascara, euh, avec jusqu'à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. On a reçu pas mal de prix à l'international, notamment le prix de l'innovation, et c'est ça qui nous vaut aujourd'hui notre petite notoriété, donc vous nous avez peut-être retrouvé en institut de beauté ou alors encore en distribution sélective. Notre histoire, elle a commencé, c'était pas dans un garage, mais nous c'était dans un sous-sol, avec un couple, donc mon père et ma belle-maman, qui étaient absolument passionnés d'esthétique, mais qui voulaient travailler avec des produits en toute sécurité. Depuis 15 ans, ils ont démarré à deux, et aujourd'hui, c'est mis en style ces trois bureaux dans le monde, aux états unis en France et au Canada, où notre siège social, et on est environ une centaine de collaborateurs. Euh, L'histoire a bien grandi, mais elle est restée surtout hyper familiale. Euh, J'ai le plaisir de travailler avec mon frère ici dans nos bureaux euh, en France pour l'Europe et également notre sœur qui travaille avec nous. Notre rencontre avec celle-ci s'est fait de manière hyper simple. On voulait un logiciel qui soit rapide, euh, efficace, euh, hébergé dans le cloud et qui permettrait de nous faire évoluer avec nos équipes. En plus, euh, celle-ci venant de la France, ça a été euh, hyper rapide de se mettre en relation avec eux et y rassembler absolument tous nos besoins, euh, niveau comptabilité, niveau des stocks pour toute notre partie entrepôt, euh, même jusqu'au marketing et pour accéder à notre CRM avec nos fichiers euh, clients. Euh, nos équipes, qu'elles soient en France ou même à l'étranger grâce à nos tableaux de bord, d'être toutes synchronisées ensemble mais également de pouvoir consulter nos fiches clients et l'avancée de la société même à distance en télétravail notamment. Euh, Aujourd'hui la différence elle est vraiment hyper claire à nos yeux avec celle-ci euh, niveau comptable par exemple on a réussi à mettre euh, de l'échéance de paiement beaucoup plus facilement beaucoup mieux suivi pour euh, toute la partie comptabilité notamment avec les gros groupes avec lesquels euh, nous collaborons également dans le suivi de nos clients c'est beaucoup plus facile pour nos équipes de les conseiller au mieux, d'avoir un, une véritable traçabilité, par exemple, de leur historique. Ce qui a été hyper important et qui nous a permis encore de développer nos capacités, c'est l'intégration avec d'autres logiciels. Des logiciels qu'on utilisait déjà avant, mais des logiciels qu'on a découvert aussi par la suite, par exemple, la gestion de notre trésorerie grâce à Jica Aujourd'hui, en plus de l'utiliser parmi nos équipes en France, c'est génial de voir que nos équipes également, notamment au siège au Canada, vont utiliser la solution et pensent même à l'implanter directement chez eux, ce qui permettra de globaliser tous nos efforts et de s'aider encore plus entre les bureaux et les collaborateurs.